Quelle légendaire et congrégation prendre pour un chasseur en spécialisation en maîtrise des bêtes hmm. Dans cette vidéo on va voir quelles sont les plus optimales en raid, en mythique plus et en pvp Et également vers laquelle tu peux t'orienter en premier Bon je te préviens ça m'a demandé au moins 5 heures de réflexion de chim de machin Donc si t'as déjà la réponse bah tant mieux Mais honnêtement c'est pas une réponse que si sauf que ça Donc c'est parti pour aller voir tout ça Alors déjà en raid, raid, légendaire Légendaire en raid, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a, qu -ce qu on, a on a plusieurs légendaires, mais il y en a une qui sort vraiment du lot, c'est Soulforge Embers. C'est la légendaire qui fait que quand tu mets ton piège de goudron et ta fusée dessus, ça fait... Je vais te montrer une simulation mono-cible avec cette légendaire. Donc en simulation mono-cible avec cette légendaire, on tourne sur environ 10% de DPS mono-cible. Donc, ça te fait faire des rotations en plus, des cooldowns en plus que t'as pas forcément, mais toutes les 30 secondes, tu vas pouvoir faire ça. Là, on parle dans un cas uniquement de mono mais en raid, t'es pas sans le savoir. En plus, il y a des phases, il y a des boss où t'as des adds, où t'as plein d'ads à taper, où t'as les boss qui sont collés, etc. Et dans ce cas-là, cette légendaire prend encore plus ton effet. Alors, oui, elle va te demander de devoir cibler le terrain et devoir mettre deux sorts au même endroit. Et ça, euh, je sais que c'est pas évident parce qu'au niveau des logs, j'en ai pas trouvé un seul qui arrivait à mettre le piège du goudron et la fusée au même endroit. Ouais, donc bon, j'aurais pas de log, Je vais te montrer des sims hein, parce que moi la sim elle y arrive. Mais voilà, c'est une légendaire qui est très très forte. En fait, pourquoi elle est aussi forte que ça Là, déjà, on parle de mono cible, mais en multi elle est au-dessus tous les jours. Je vais te montrer une simulation multi cible. Donc ça, c'est avec une autre légendaire dont je vais te parler un petit peu après. On est sur du 6100, et le même stuff, le même stuff, juste avec la légendaire du piège, plus 1300 de DPS. Là, j'ai fait sur un 5 boss, 21,2% de dégâts en zone. C'est-à-dire à quel point elle est badass. Donc, j'avais vu beaucoup d'articles disant qu'elle est mieux en mono et en multi, à l'heure actuelle, mais je voulais tester par moi-même parce que je vais te montrer un petit peu rapidement les autres options parce que je pense c'est important de t'en parler. Parce qu'il y a des trucs qui vont changer probablement avec le late game ou en fonction des équilibrages qui vont arriver. En tout cas, on arrive sur des DPS qui sont monstrueux. 21% de ton DPS en zone, 10% en mono cible, c'est un oui tous les jours. Et en fait, pourquoi elle marche aussi bien sur un chasseur, à maître des bêtes Le truc, c'est que t'es pas sans le savoir, t'as une bonne partie de tes dégâts qui vient de tes pets et du coup, en fait. Entre autres, la raison c'est que tes pets ils continuent de taper pendant que tu fais ça. Du coup, si par exemple tu es en précision et que tu perds deux GCD à faire quelque chose, c'est des GCD pour lesquels tu ne fais rien. Dans le cas d'un chasseur BM, tes pets vont continuer de taper. Donc au final, tu as moins de pertes de DPS à le faire en BM que sur les autres spécialisations. Et si on parle d'un principe où elle est équilibrée, logiquement l'aspect où c'est le plus intéressant, c'est celle où c'est plus tes pets qui vont faire les dégâts et où c'est moins important si toi, tu perds un petit peu de ta rotation. D'autant plus que ça t'empêche absolument pas de réussir à reset ton tir assuré, etc. Au pire du pire, à un moment, tu feras un ordre de tu en moins pour faire ça. Mais c'est vraiment pas la fin du monde. Donc au final, t'as pas de perte de DPS par rapport à ton propre cycle par rapport à tes propres uptime, tu peux le faire sous les 30 secondes et ça te fait des dégâts qui sont constants, qui sont excellents. A l'heure actuelle, elle sime largement au-dessus des autres. Et quand je te dis, elle sime au-dessus des autres, je me suis donné la peine d'aller éditer les simulations, pour prendre des items du château d'Atria, les plus optimisés, en critique hâte, sur la, quasiment tous les slots sur pas mal de slots en tout cas, pour avoir un montant de critique qui est assez élevé, qui tourne autour de 30% de base, pour avoir une bonne idée de savoir si elle est plus intéressante ou pas que les autres. La deuxième, il y, y en a deux qui peuvent potentiellement rivaliser, mais qui rivalisent pas à l'heure actuelle. En mono-cible pure, donc en raid, il y a deux options également que tu peux prendre, mais qui sont à l'heure actuelle moins fortes, je te préviens. C'est... Cap-là Ka qui fait que ton tir à serrer réduit le cooldown de ton ordre de tuer de 5 C'est bien, ça va te changer un peu ta rotation, il faut prendre ça en compte, ça va te demander 10-20 minutes d'adaptation. C'est sympa, en mono ça marche bien, en multi c'est claqué, parce que dès que tu commences à ton enchaînement bestial à maintenir, etc, tu t'en fiches complètement d'avoir ton ordre de tuer qui revient plus vite. Donc elle est purement mono cible elle apporte un peu de dégâts, mais elle apporte moins que le piège à l'heure actuelle en étant pas très stuff et en étant stuff avec des items qui correspondent bien et des bonnes stats. Ensuite, là, le vrai rival du piège. Ça, ça fait que quand tu as ton courroux bestial qui est actif, les dégâts critiques de tes pets font 20% supplémentaires. Donc au lieu de faire 200% de dégâts en critique, ils font 220% de dégâts en critique. C'est la lame d'infini des pets du chasseur BM. Ça, en monocybe, c'est OK, et en multisible, c'est carrément OK. Le truc, c'est que ça te demande vraiment une grosse synergie de stats. Et même avec une bonne synergie de stats à l'heure actuelle. Donc j'ai pas Sim à 300% d'optimisation, avec les gemmes, etc. On est d'accord. J'ai Sim avec un cap de 30% de critique, environ, pour avoir déjà une bonne idée. Mais j'ai pas Sim avec absolument tout le petit final du stuff à la fin de la palier Mais, en tout cas, avec un montant de critique correct, et même sans critique, encore plus sans critique, cette légendaire fait moins mal en globalité que le piège. Par contre... Elle est beaucoup plus simple, tu n'as pas à t'embêter, tu n'as pas à poser ton piège de goudron, tu n'as pas à poser ta fusée, c'est un up de dégâts, tu n'as rien à faire de plus que d'habitude, juste tes pèses vont faire plus mal, sous ou bestial. Et ça synergise très bien avec la congrégation qui est la plus optimisée sur le chasseur BM dont je vais te parler juste après. Mais sache que même avec la synergie de la bonne congrégation, même avec tous ces trucs là, ça reste en dessous, ok et juste pour info, celle-ci, du coup, la légendaire sur le trap, elle se loot à Ingra Malok, qui est un des boss de Mist of Sierna qui est le, un donjon chez, situé chez les Donc tu n'auras pas trop de mal à aller débloquer son souvenir. En termes de congrégation, tu es choqué si tu joues chasseur, c'est Kyrian, de loin la meilleure congrégation. Pour rappel, ça fait quoi Ça fait une zone qui fait quelques dégâts quand tu le poses, qui dure pendant 10 secondes, et qui fait que les monstres qui sont dedans ou qui ont été debuffs par ça se prennent 30%, deux chances de critiques supplémentaires sur leur tête. Ce qui équivaut plus ou moins à un buff de 30% de dégâts, vu que les critiques font deux fois plus mal. Évidemment, ça ne marche pas exactement comme ça, mais dans l'idée, en tout cas, c'est à peu près cette grandeur-là. C'est sur une minute de cooldown, ce qui correspond à ton aspect de la nature divisé par deux, donc c'est pas trop mal, même si aspect de la nature est beaucoup moins fort qu'ABFA, vu que t'as pas les azérites, etc. Ça reste un gros cooldown offensif. Et globalement, il y a souvent moyen de le mettre en même temps que ton courroux bestial et de le faire à peu près, qui reviendra à peu près toutes les minutes. Dans l'idée en tout cas, tu peux l'aligner avec tes CD principaux, du coup ça tape encore plus tes dégâts, en plus comme t'as pu le voir, si tu l'alignes avec Kourou Bestial et que tu joues la légendaire qui fait que tes dégâts des pets font plus mal en critique, boost des critiques, boost des critiques, boost des critiques. Donc t'as 30% de chance de plus de faire des dégâts critiques et en plus tes dégâts critiques sur les pets ils font 20% de dégâts supplémentaires. <rire> il n'y a pas aucun doute sur le fait qu'en late game, en end game, ça va être la plus intéressante de loin En raid, il n'y a rien à dire Ça va te permettre également de jouer avec certains boss Que tu vas pouvoir continuer à taper, que tu ne pourrais pas entendre mal Comme le premier sur Shriekwing, je te remets un petit exemple ici Donc tu as des boss qui synergisent bien en termes de CD, en termes de durée tu as des boss que tu vas pouvoir continuer de taper Que tu ne pourrais pas si tu ne jouais pas Kyrian. C'est très très fort. C'est une très très bonne congrégation. Ça synergise très bien. Et en plus, t'es pas sans savoir, quand tu joues à un chasseur maître des bêtes, les coups, tu as ce passif qui fait que les coups critiques de tes tirs automatiques ont X% de chance de mettre fin Autant de recharge de tirs serrer, X dépendant évidemment des talons que t'as pris et compagnie. Du coup, ce qui se passe, c'est que t'as encore plus de chances de récupérer tes tirs à serrer, Et bah, tirs à serrer, tu sais à quel point c'est fort et à quel point c'est intéressant de les récupérer vite. Et tu sais déjà qu'un chasseur, ça synergise autour du critique en sp et maître des bêtes. Entre autres à cause de cette raison, également maintenant grâce à la légendaire potentiellement sur du late game. Du coup, ça devient très intéressant et Kyrian prend pleinement son pouvoir du fait d'être chasseur des bêtes. Mythique Plus, la meilleure légendaire, est de très très loin en Mythique Plus, tu vas être surpris, c'est Soulforge Embers. C'est la légendaire sur le trap et sur la fusée. D'ailleurs, c'est un jeu qui est allumé, donc je vais en profiter pour te montrer rapidement. Tu vas là, tu vas au niveau de, de tes ennemis, ok, tu leur préviens, tu leur dis « Hey !» ça va mal se passer pour vous, tu mets ton piège du goudron et une fois que tu l'as mis, tu peux directement mettre ta fusée et ça va faire directement des dégâts de zone. Ça fait des très bons dégâts, là typiquement sur 3 cibles avec pas énormément de stuff. je suis déjà à plus de 13 000 dégâts qui vont être posés grâce à ce piège. C'est une très très bonne légendaire et elle synergise particulièrement bien avec le chasseur maître des bêtes. Si tu veux plus d'explications, je t'invite, et que tu n'as pas checker la partie raid, je t'invite quand même à aller checker la partie raid. Mais en gros, en multi elle fait extrêmement mal, comme tu peux le voir au niveau de cette sim-là, où ça fait 21% de ton DPS, et elle met au moins 1300 DPS. à la deuxième meilleure légendaire, qui serait celle sur les dégâts critiques du pet, en multi mais qui n'est juste pas du tout capable de rivaliser en l'état avec cette légendaire-là. En plus, en mythique+, plus, souvent, tu vas pouvoir faire des packs toutes les 30 secondes. Donc en gros, tu auras des packs permanents, dans lesquels tu pourras mettre des dégâts de zone, grâce à ta grâce à ta fusée, en plus tu pourras quand même toujours profiter des synergies naturelles de la classe, maintenant tes flèches multiples du coup tu vas faire mal sur l'ensemble du donjon et tu ça bénéficie pleinement du fait d'être un chasseur BM qui est une spé qui est assez constante en donjon donc c'est vraiment le go-to hein, c'est vraiment le truc à aller euh, choper elle se chope à Tyrnacid sur l'un des boss de Tyrnacid, donc vraiment n'hésite pas si ton truc c'est le Mythic+, à l'heure actuelle c'est une très très bonne légendaire en game, en fin de patch, ou alors à moins qu'il y ait des changements drastiques d'ici là, et auquel cas je te le mettrai en commentaire, ça sera potentiellement celle-là qui sera la meilleure, qui dit que pendant que ton couru bestial est actif, les dégâts de critique de tes pets font plus mal. Elle est bien, c'est une bonne légendaire en multi cible, mais à l'heure actuelle, elle est largement en dessous de ce que tu peux accomplir avec ta fusée et ton trap. Par contre, la fusée et le trap, ça rajoute des mécaniques de jeu, ça te demande de cibler au même endroit sur la carte, tout ça, tout ça, tout ça, ça te demande de viser le sol, ça peut te faire rager si, par exemple, le temps qui bouge les monstres loin... Celle-là, elle est tranquille, elle te laisse ton gameplay qui est pépère, tu n'as pas à plus te prendre la tête que ça, tu peux continuer avec ton cycle tranquillement, avec tes, tes 4 et 5 touches qui font ta rotation, qui font aussi le fait en sorte que bah, Chasseur BM c'est aussi plaisant à jouer, tu n'as pas à te prendre la tête, juste si tu fais des critiques, ils feront plus mal, point barre, au pire tu t'obtiens un peu plus en critiques. tu vas plutôt partir sur Kyrian si tu joues cette légendaire, mais c'est une très très bonne légendaire en termes de congrégation de loin la plus puissante en mythique plus c'est encore une fois Kyrian, Kyrian va te permettre s'il y a des packs compliqués d'être un petit peu caché derrière les murs et de quand même continuer à taper parce que tu peux shot avec ce truc, tu peux viser à travers les murs, c'est une minute de cooldown ça fait des dégâts de base, ça augmente tes chances de critique sur les monstres de 30% ça va très bien synergiser avec la plupart de ton toolkit ça va bien synergiser avec le donjon et tu vas pouvoir sur plein de packs de monstres faire davantage de dégâts typiquement comme on l'a vu en late game ça sera probablement celle sur le dégâts critique à du pet Et le fait d'avoir des chances de critique en plus <rire> Sans compter le fait que bah, ça marche également avec ton tir à série Qui va revenir plus vite, etc Du coup au final, c'est la légendaire qui va t'apporter le plus de dégâts Et le plus d'aisance au niveau de ton donjon en mythique plus à l'heure actuelle PVP Bon, dans le cas où tu veux vraiment jouer chasseur maître des bêtes en PVP En quel cas je te conseille vraiment pas de le faire hein, D'ailleurs, ne, ne, ne, ne le fais pas Joue les autres faits qui sont beaucoup plus intéressantes je peux t'expliquer pourquoi, je sais pas si c'est vraiment dans cette vidéo que j'ai envie de le faire, donc je vais pas le faire, mais en tout cas c'est la question de pourquoi mettre des bêtes s'il est pas fort en pvp N'hésite pas à la poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir mais si t'as quand même envie de jouer ton BM en PvP ou que t'as envie de faire un petit peu de PvP sauvage ou ce genre de trucs, Craven Stratagème, c'est de loin la meilleure légendaire. Ça va réduire le cooldown de ton feindre la mort de 15 secondes et ton feindre la mort, désormais, retire les effets négatifs que tu as sur toi-même. Donc euh, ça va te retirer la plupart des saignements, des effets de malédiction, etc. Ça va être l'enfer pour les ferals, pour les voleurs assassinats, pour les guerriers armes, pour les démos et machin. C'est très très fort et 15 secondes t'évite plein de choses. C'est une excellente légendaire pour PvP. À n'en pas douter, ça se loot dans le grid vault, donc dans le coffre hebdomadaire. Donc tu juste à attendre la saison 1, la fin de la première semaine, tu le lootes, t'as ton souvenir, tu peux la craft, t'es pépère. Par contre, évidemment, ça n'a pas d'apport euh, en Mythique+, ni en raid, donc c'est purement PVP, et c'est purement au niveau de ta survie. Potentiellement, en PVP, tu peux également décider de prendre Relax Talker, qui fait que pendant ton cours au bestial, les dégâts critiques de pets vont te faire plus mal, ce qui te permet de mettre plus de pression sur ton burst. qui est le problème en BM, c'est qu'il n'y a pas un réel burst qui va tomber quelqu'un en 4 secondes. Ça n'existe pas, ça fait des dégâts constants, bon... Ça va t'aider quand même là-dessus C'est pas mauvais Ça va augmenter tes dégâts C'est pas nul C'est pas nul en PVP Et en termes de congrégation pour PVP À n'en pas douter Kyrian qui riant extrêmement fort. Tu peux wall shot. Tu remets pareil, encore une fois, un petit clip ici. Bon, alors, il était en précision, mais c'est exactement la même idée de, de la jelly beans. Tu peux t'y à travers les murs. C'est trop, trop fort. T'as déjà tes pets qui vont frapper en permanence les ennemis. Toi, tu peux juste te barrer autour des poteaux et tu peux wall shot quand tu mets ce truc qui fait, qui te permet de continuer à mettre des tirs à serré, des tirs du cobra et machin et de pouvoir faire plein de trucs comme ça, de pouvoir continuer à faire des kicks et genre des trucs. Enfin, c'est très, très fort. Le dispel également, le dispel, bim, tu peux également le faire. Ça marche bien, ça marche très très bien, c'est... Bah, en PVP, tu joues beaucoup autour de la ligne de vision, c'est ça qui caractérise, entre autres, le PVP. Le fait de tourner autour des poteaux, de casser la ligne de vision, de ne pas heal, de ne pas gens, c'est la grosse mécanique de vous en PVP. Et ça, avec ça, tu peux l'ignorer toutes les minutes pendant 10 secondes. C'est incroyable, c'est trop trop fort. Ma première légendaire, pour ta première légendaire, je, je te conseille fortement de partir sur celle, sur le piège explosif. C'est une légendaire, globalement, qui va t'apporter le plus de DPS, encore plus en début d'extension, de en mono cible en multi cible également, qui va permettre de t'aider lors des raids, lors des mythiques plus, c'est celle qui cime le plus haut, donc n'importe quel mode, c'est la plus complète, la plus intéressante, donc vraiment, je te conseille de partir vivement là-dessus, d'autant plus que la seconde légendaire qu'on a pu voir, qui pourrait être la plus intéressante... Entre autres, Reload the Dolker, bah ça demande une synergie de critique, ce que tu n'auras pas en début d'extension, le fait de jouer avec le piège explosif, dans tous les cas, ça va te rajouter des dégâts, ça va te permettre de faire des trucs que tu peux pas faire autrement. Vraiment, c'est cette légendaire qu'il faut focus, et pour rappel, ça se chape à Tierna 6 sur un des boss. Et du coup ce sera tout pour cette vidéo, n'hésite pas à me dire évidemment ce que t'en as pensé dans les commentaires Je vais attaquer directement d'autres vidéos également basées sur les classes que je vois qui sont les plus proposées en commentaire Donc je regarderai en dessous de cette vidéo, je regardé également en dessous de l'autre vidéo Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait le chasseur BM je Comme je t'ai mis un petit peu en, en début de vidéo, t'as les commentaires un petit peu, mais ça a été très demandé BM En même temps je comprends honnêtement, ça m'a demandé bien 5 heures d'aller me renseigner, de vérifier, de faire des sims D'aller tester moi-même les trucs, de vérifier les appels, de discuter sur True Shot Lodge, de faire... <rire> en vrai t'as rien euh, qui t'explique réellement pourquoi il a pas des mecs qui ont testé des sims sans stuff des sims avec stuff etc et qui te mettent vraiment les résultats ou alors s'ils l'ont fait ils te le partagent pas donc euh, bon j'étais un petit peu triste donc j'espère en tout cas que ça t'a servi que ça va te servir et que ça te fait plaisir n'hésite pas à dire en tout cas tout ce que t'en penses au commentaire à mettre un gros pouce bleu, à partager la vidéo à tes amis on n'est pas loin des 30 000 et ça me ferait grave plaisir et n'hésite pas non plus à me retrouver en live si t'as envie je vais en balancer plein à partir de Shadowlands, je te souhaite une excellente journée prends bien soin de toi et on se retrouve super vite